Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans ce journal. Les grands titres qui font l'actualité de votre CHU cette semaine. L'ouverture d'un nouvel hôpital de jour, urodigestif et oncologie. Le lancement de l'opération Pièce jaune. Une journée porte ouverte à l'ERFPS pour découvrir la formation infirmière et ses spécialités. Le concours d'entrée à l'Institut de formation en ergothérapie.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 Une démarche de mécénat a été entreprise pour participer à l'aménagement de cet espace innovant d'accueil et de soins. La 30e édition des pièces jaunes est lancée. Cette opération permet d'améliorer le quotidien des enfants et des adolescents hospitalisés. Il est possible d'y participer jusqu'au 16 février. Rappelons que depuis sa création il y a 30 ans, 41 projets du service de pédiatrie du CHU ont été soutenus par la Fondation Hôpitaux de Paris, Hôpitaux de France. Le dernier en date à s'être concrétisé, l'hôpital de jour de médecine de l'adolescent. Nous y reviendrons dans un prochain journal. Avis aux étudiants intéressés par le métier d'infirmier. Une journée porte ouverte est organisée à l'espace régional de formation des professions de santé du CHU. Elle aura lieu le samedi 26 janvier de 10h à 16h, l'occasion d'échanger avec l'équipe pédagogique sur la formation infirmière et ses spécialités, infirmière puéricultrice, infirmière de bloc opératoire ou encore infirmière anesthésiste. Une visite guidée des lieux et des ateliers pour découvrir les différents aspects du métier vous seront également proposés. Autre formation au métier de la santé proposée à l'ERFPS, l'ergothérapie. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 22 février pour participer aux prochaines épreuves d'admission prévues début avril. Rappelons que le concours d'entrée du printemps 2019 sera certainement le dernier suite à la réforme Parcoursup. Plus d'informations sur le site internet de l'Institut de formation en ergothérapie ou au numéro qui s'affiche à l'écran. Place à la culture et au patrimoine avec la visite commentée de la vie et l'œuvre de Gustave Flaubert, traduite en langue des signes. Le musée Flaubert et d'histoire de la médecine s'associe avec le service d'interprétation LIES pour adapter sa visite commentée aux personnes sourdes et malentendantes. Elle aura lieu le samedi 2 février à 15h. Plus d'informations sur www.chu-1.fr. Et pour clore cette édition, le chiffre de la semaine, 1400. C'est le nombre d'étudiants formés chaque année à l'espace régional de formation des professions de santé. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et à bientôt à l'écran.